Sébastien, j'ai bientôt avoir 45 ans. Après 22 ans chez les pompiers de Paris, je me reconvertis en préparation mentale. Vraiment, moi, ce qui me manquait et que j'ai retrouvé dans la dépolarisation et qui se confirme encore aujourd'hui, euh, maintenant dans les interactions que, que, que j'ai pu commencer à avoir avec certaines personnes, c'est euh, que voilà, on va vraiment toucher euh, d'une façon très contre-intuitive pour les personnes, et c'est ce qui fait, je crois, d'autant plus sa force et lever de, euh, de beaux freins ou blocages. En tout cas, euh, voilà. Après, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide et qui rend encore plus pertinent l'accompagnement et qui peut offrir de bons résultats, donc euh, donc voilà. Pour moi, j'étais n'étais pas à l'aise pour vraiment me lancer pleinement, si je puis dire, parce que justement, je voyais qu'il y avait des choses qui coinçaient. Et ça, pour moi, c'était pas OK, de même si je sais bien que tout ne dépend pas que de moi lorsqu'on accompagne quelqu'un qui, qui souhaite atteindre des objectifs ou qui souhaite franchir certains obstacles, freins. Mais malgré tout, je sentais qu'il y avait une partie qui venait de moi dans ce que je proposais. Et, euh, et du coup, c'est ce que je trouve aujourd'hui dans la dépolarisation qui permet justement, de moi personnellement aujourd'hui, de me dire « Ok, avec ça, je, je me sens » légitime peut-être, d'une certaine façon je manquais d'une certaine légitimité pour vraiment accompagner sereinement les personnes où là je me dis j'ai vraiment l'outil qui fait la différence et qui permet vraiment en tout cas d'aller toucher quelque chose après la personne en fait ce qu'elle en veut. Mais en tout cas je sais qu'on va vraiment toucher quelque chose d'important pour la personne. Qu'est-ce que je lui conseillerais eh bien, Déjà euh, si aujourd'hui euh, quelque part euh, il sent qu'il lui manque quelque chose quoi qu'il en soit, ou s'il pense qu'il ne lui manquerait aujourd'hui, je pense qu'il devrait venir faire cette formation parce qu'il va découvrir un bel outil et plus qu'un outil, je pense, un vrai pilier dans l'accompagnement de la personne qui fait bouger beaucoup de choses et, de, et, qui, et qui permet après, justement, d'accompagner de façon encore plus fluide. Au-delà de la formation en elle-même, euh, je crois que c'est euh, une des rares formations où on va vraiment toute une équipe euh, qui est vraiment dans la même dynamique, dans un bel état d'esprit. Euh, ça, on le retrouve pas souvent. Moi, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'ai été pendant 22 ans chez les pompiers de Paris et euh, l'esprit de corps est très fort. <rire> Euh, surtout, j'étais dans des casernes assez. Euh, voilà, qui avaient une grosse dynamique, euh, dans une unité un, un peu particulière où justement c'était un esprit qui est encore plus fort. Et, et j'avoue que j'ai un peu retrouvé de ça dans, dans l'Académie de la Haute Performance et donc ça touche une valeur forte pour moi, donc que j'apprécie d'autant plus.